Tu connais pas Portal Eh ben je pense que t'es une bonne grosse merde. Portal est un diptyque de jeu de type action et réflexion. Si tu ne connais pas le mot diptyque, c'est absolument normal. Un diptyque, c'est comme une trilogie sauf qu'il n'y a que deux épisodes dans la série. Les deux épisodes ont pour nom Portal et Portal 2. Pour le choix des noms, ils se sont pas fait chier. Ces deux jeux sont respectivement sortis en 2007 et 2011. Ils ont été développés par Valve sur PC, Xbox 360 et PS3. Et si tu connais pas Valve, euh, je t'invite à quitter cette vidéo et à retourner directement dans ta grotte. Les jeux Portal présentent une mécanique de jeu assez innovante. Tu disposes d'un générateur de portail. Ça, c'est le générateur de portail. Et quand tu tires sur un mur, ce générateur de portail génère bah des portails. Le clic droit génère un portail bleu tandis que le clic gauche génère un portail orange et ces portails sont reliés entre eux en gros tout ce qui rentrera par un portail ressortira par l'autre. que ce soit des objets des rayons laser, ou bah, tout simplement ton personnage les portails peuvent être placés sur les sols les murs et même les plafonds à noter que les portails conservent la vitesse de tout objet qui passera à travers en gros un truc qui rentrera rapidement par un portail sortira rapidement de l'autre portail et ce principe assez simple est utilisé dans le jeu pour résoudre des problèmes ah oui parce que comme je disais avant portal est un jeu de réflexion au niveau du scénario et de l'atmosphère les jeux portal sont extrêmement riches en fait l'atmosphère des jeux est assez glauque et cynique, avec de bonnes touches d'humour noir pour essayer de résumer le scénario sans trop spoiler, tu te réveilles dans une pièce vitrée avec un petit lit et au bout de quelques instants, t'entends une douce voix qui t'explique que tu es là pour participer à des tests pour Aperture Science Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science Cette voix, c'est GLaDOS, l'antagoniste principal des deux jeux qui fait tout le charme de la série grâce à ses répliques cyniques et bien marrantes parce que bon, le personnage jouable, on sait que c'est une femme et qu'elle s'appelle Shell mais on s'en bat clairement les couilles C'est le type de personnage jouable qui ne balance aucune phrase Et qui n'a volontairement aucune profondeur pour qu'on se projette en lui Un petit peu comme Mario, mais avec des boobs Pour en revenir à GLaDOS et pour vous montrer que ses répliques sont beaucoup trop marrantes Je vous ai préparé une petite sélection de mes répliques préférées de GLaDOS Excusez le désordre Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué À propos, merci Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test Désolé Retournez en prendre un autre Zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. En personnage assez intéressant, on peut aussi mentionner Whitley qui fait son apparition dans Portal 2. Whitley est une intelligence artificielle qui a été programmée pour être le plus débile que possible. Ouais, dit comme ça, ça a l'air complètement con, mais dans le jeu ça a du sens. Ne vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Et sinon, dans Portal, en petit mob inutile comme les Goombas d'Armario, on retrouve les tourelles. Les tourelles sont assez fun à cause du décalage entre leur répliques assez mignonne et le fait qu'elles veulent tout simplement nous tuer. Je ne vous en veux pas, je ne vous hais pas, pourquoi sans rancune Et la fin du deuxième opus, elles forment même un opéra pour nous chanter une chanson. D'ailleurs, tant qu'on parle de musique, abordons un peu la bande-son du jeu. Les musiques ont été en grande partie composées par Mike Moraski. Elles ne sont pas incroyables, mais créent une très bonne ambiance. Par contre, les musiques des génériques de fin de Portal sont chantées par GLaDOS et sont absolument géniales. <musique> Uh oh, no. On pourra noter dans Still Alive une petite référence à Half Life qui est aussi un jeu de Val. En plus de ça, il y a plein d'easter eggs qui font référence à Half Life dans Portal. Un easter egg c'est un secret bien caché dans le jeu. Et en fait, dans la série Portal, il y a une bonne quantité d'easter eggs, comme le petit mystère de Ratman. D'ailleurs, je vous invite à googler ça si vous en avez pas entendu parler. De quoi en tous les théoristes des jeux vidéo. Et les jeux Portal sont des jeux vraiment appréciés de la communauté des speedrunners, parce qu'ils sont truffés de clutches de speedrun assez dur à maîtriser. La licence Portal a de quoi ravir tous les types de joueurs, et elle a d'ailleurs marqué de nombreux joueurs. C'est pas rare d'entendre un bouton à lunettes sortir une référence à Portal telle que.. Cake is the lie. Et si tu veux la comprendre, bah il faut que tu joues à Portal. Ah oui, dans Portal 2, il y a même un mode multijoueur coopératif à 2, où l'on joue au choix Atlas ou Paybody, qui sont deux robots bien sympathiques. Dans ce mode, il faut résoudre des salles de test prévues pour deux joueurs. Les portails générés par Peabody et Atlas sont de couleurs différentes des portails de Shell. Il est aussi possible de créer des niveaux et de les partager aux autres joueurs. Ce mode de jeu rend la durée de vie de Portal 2 immense. A priori, l'histoire de Portal est terminée. Les fans de la licence gardent toujours l'espoir de voir un Portal 3. Mais bon, à mon avis, il n'y en aura pas. Par contre, si vous avez kiffé Portal, un fan game de Portal est disponible gratuitement sur Steam. Ce jeu s'appelle Portal Story Mail et est sorti en 2015. Ce fun game est assez incroyable à cause de sa qualité proche d'un des portals officiels. Et c'est pour ça qu'il est disponible sur Steam. Et maintenant que tu sais tout sur Portal, bah il te reste plus qu'à l'acheter ou le télécharger illégalement comme un gros port.